Et on est toujours en direct de la médiathèque de Naitreville. Je vais y arriver, j'allais dire une bêtise, j'allais dire de la médiathèque Roland plaisance mais non, c'est pas au même endroit du tout, et on n'est pas du tout dans le même quartier. Euh, J'ai été rejoint par une dame, bonjour madame. Bonjour. Donc euh, je vais vous laisser du coup vous présenter en quelques mots vite fait, et après si vous voulez je vais vous poser directement mes petites questions si vous voulez. Du oui du coup il n'y aura pas d'image bien sûr, il y aura <rire> juste votre voix, <point>, ne vous <rire> inquiétez pas. Ok. Donc euh, bah, je m'appelle Mélina, je suis maman de deux enfants qui ont 9 ans, et en, sur le site internet j'ai vu qu'il y avait la nouvelle euh, médiathèque de ville qui ouvrait, donc du coup euh, j'étais curieuse, on est venus, euh, j'ai inscrit les petits à un atelier euh, switch, oui. et donc oui. là ils sont en train de avec faire... Euh, euh, avec l'événement d'XPO du coup oui, en fait oui, c est, c est ça, voilà. sur, sur internet. Oui, c'est voilà. Donc ouais. en fait, les, tout ce qui est réservation d'événements comme cela sont disponibles du coup, sur, la, sur le site de la médiathèque et c'est fait en fait pour la C'était parce qu'il y avait l'XPO qui est en cours euh, au niveau de, du coup, de la médiathèque de Nettreville, mais aussi du coup sur la médiathèque du centre-ville. Il y a plusieurs activités qui sont proposées. <rire> euh, je vais vous poser des petites questions. Euh, bah, du coup, la première question, c'est est-ce que vous êtes utilisatrice du réseau des médiathèques euh, jusqu'à ce jour, non, pas du tout. Jusqu'à ce jour, non, d'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, du coup, de venir vous inscrire au niveau de la, du réseau euh, Alors, le fait qu que ce soit nouveau, qu'il y ait des animations qui soient proposées, donc ça m'a donné envie de venir. Il y avait, enfin, ça avait l'air d'être, on va dire, accueillant. D'accord. Euh, voilà, et ça m'a rendu curieuse. D'accord. Est-ce que, du coup, vous veniez souvent à la médiathèque ou pas Non, pas du tout, pas du tout, non. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a, du coup, bah, vous m'aviez dit du coup les événements et tout qui étaient proposés, mais est-ce que euh, vous avez, euh, par exemple, est-ce que vous avez des documents chez vous que vous lisez ou que vous consultez le plus? C'est-à-dire, euh, ce que je veux dire par document, c'est-à-dire livres, prêt, CD, DVD euh... Alors, livres, oui, mais j'achetais en fait, soit neuf ou d'occasion, sur un site, euh, mm -hmm. je dirais pas. Oui. <rire> <rire> euh, et, mais sinon, non, enfin là où j'habite, j'habite sur la commune de hué il y a une petite bibliothèque. Oui. Donc les petits, avec l'école, ils vont une fois par semaine. Donc déjà, ils empruntaient des livres. Déjà, ils empruntaient euh, des voilà. documents, d'accord. Voilà. Mais on allait uniquement à cette petite bibliothèque. D'accord. Est-ce que... Qu'est-ce que vous trouvez euh, Comment vous trouvez cette médiathèque Comment elle est pour vous au niveau euh, modernité, équipement Qu'est-ce qu que vous trouvez euh, qui est bien, du coup, ici Qu'est-ce qui est... Qu est Qu'est-ce vous... enfin... Alors, Je, de... <rire> Je vois pas. ce que vous voulez dire. Euh, déjà, enfin, voilà, elle est très accueillante. On arrive, mm -hmm. on est directement dans l'espace, euh, bah, dans l'espace général. Euh, pareil, l'accueil des des personnes, des, des, des, des salariés, voilà, du, du personnel, euh, voilà, oui. du personnel euh, très accueillant. Et du coup, ça donne un côté vraiment euh, très accessible. On ose venir. Enfin euh, mm -hmm. voilà, il y a vraiment cette cette, cette et le fait voilà le côté convivial qui n'y a pas en général ou euh, dans les médiathèques. Oui, bah oui, c'est un peu le but de cette médiathèque là, c'est de faire un peu de convivialité, un peu d'animation, c'est comme on voit avec les automates de prêt, la modernité, ça va faire tout seul, bon, il y a toujours un agent au qui n'est pas loin pour faire les prêts, mais c'est vrai que cette médiathèque-là, c'est un peu, on va dire, une médiathèque test. C'est en fait ce qu'ils veulent essayer de faire, c'est d'enlever cette image de Voilà, très, côté assez fermé, juste là, ça fait vraiment espace de vie, quoi. Et ça, vraiment, oh, oui. ouais. Et quand on arrive, voilà, on se sent accueilli. Euh, ouais. Il y a vraiment ce côté, en plus, voilà, elle est, elle est belle, elle est euh, spacieuse, elle est lumineuse et elle est accueillante. Mm -hmm. Et voilà, et le personnel qui vient directement nous demander ce qu'on. Si, enfin, Dès que je suis arrivé en fait, il euh, y a une des personnes qui m'a accueillie et euh, nous a fait visiter la, la médiathèque en présentant les différents ouais, espaces. Bah oui, c'est ça, les différents pôles. Ouais. et Oui, c'est ce qu'ils essaient de faire quand il n'y a pas trop de monde, comme le matin, par exemple, il n'y a pas trop de monde. Donc, du coup, c'est plus pratique de faire ce genre de choses-là. Euh, Qu'est-ce que vous voudriez voir comme événement au niveau de la médiathèque qui pourrait être proposé oh. pour vous euh, bonne question. Euh, J'y ai pas réfléchi. Si vous avez une idée, par exemple, qui vous vient en tête, euh, genre j'ai pas, par exemple, samedi euh, pour l'inauguration, il y a eu un petit concert euh, de la compagnie Itinéraire Bills, des Moissons. Est-ce que par exemple vous aimeriez revoir, par exemple, ce petit concert ou euh, ou d'autres choses, par exemple, genre vous me disiez les jeux, les jeux Switch. Euh... Bah les ateliers déjà, le fait qu'il y ait des ateliers pour euh, les enfants que ce soit sur les jeux vidéo ou même d'autres choses, vraiment la, la créativité, les ateliers de créatifs, ça, je trouve ça bien. Et ce qui est pareil pour les enfants, <coughs> ça va leur donner une image de tout ce qui est culture, euh, mm -hmm. activité, artistique, euh, bah, ça rend cette chose-là accessible. C'est vraiment le, le sentiment qu'on a quand on vient ici, c'est que c'est accueillant et accessible. Et, euh, mm -hmm. et du coup, voilà, on ose on ose se balader, on ose... Euh, on ose voilà. découvrir, explorer, voilà, emprunter, voilà. consulter et tout. D'accord. Est-ce euh, que, avant la visite, vous connaissiez tout ce qui est microfolie, Fab Lab Est-ce que vous connaissiez ou pas du tout Pas du tout. D'accord. Est-ce <rire> euh, si vous, vous, que vous voudriez essayer de, de voir à quoi ça ressemble ou pas Oui, euh, bah là, du coup, j'ai pris la brochure où il y a les, les différentes animations mmh -hmm. et euh, essayer de, ouais, de voir, parce que là, j'ai aucune idée de de ce que c'est, de comment ça fonctionne. Bien sûr. Après, euh, il y a eu des essais hier matin. Je crois ils ont essayé de faire une petite voiture en 3D. Il y a les microfolies avec les petites tablettes où il y a des petits jeux pour les enfants. Là, il y a un casque de réalité virtuelle pour, je crois, voir un peintre faire son voyage à Tahiti, d'après ce que m'a dit une collègue. Oui, voilà, merci Jean-Manuel derrière qui me, pré... qui me confirme. Euh, Est-ce que vous avez un coup de cœur au niveau livres, films, DVD, CD Est-ce que vous avez un coup de cœur ah, euh, là dans en venant ici Alors en venant ici ou sinon chez vous euh, Bah moi je suis branché enfin policier thriller. D'accord, donc, donc romans. Euh, voilà romans donc je lis régulièrement. Généralement donc je les achète quand euh, je vous disais <rire> d'occasion. Mmh. Oui. Mais là ça peut être voilà l'occasion de bah, d'emprunter au lieu d'acheter quoi. Bien sûr. Et donc, puis en euh... plus il y a différents types de de oui, aussi la, la vente de livres, oui, de, de, la vente oui, de, de documents, comme bien sûr. Des stockages. Qui, voilà, c'est ça. C'est comme, comme j'allais le dire, en fait, au niveau des prêts, il y a différents types de délais. Il y a, par exemple, oui. si c'est des nouveautés, c'est deux semaines. Jours, ouais. Et pour, pour les anciens documents, on va dire, qui ne sont plus trop nouveaux, mais qui sont dans, la, dans le réseau depuis un petit moment, c'est un mois. Un donc, c'est bien. Et ça peut être prolongable. <coughs> si pas. Donc ça, c'est pratique. Ouais, ça, c'est bien. <coughs> euh, comment imagineriez-vous la médiathèque Genre euh, si elle avait quelque chose à améliorer bah, ou pas Comme ça en fait, <rire> j'imagine pas, enfin euh, euh, là je la, trouve, euh, je la trouve parfaite en fait. Euh, mm. je la trouve, après j'ai pas d'idée, il y aurait peut-être des idées en la fréquentant qui me viendraient où je dirais tiens ce serait bien de faire ceci ou cela. Mm -hmm. Mais là déjà je trouve que <coughs> les, les activités sont, elles sont variées, elles sont... enfin voilà il y a une dynamique, <coughs> pardon. Enfin, ça, je trouve que quand on arrive, c'est à la fois calme et vivant, et on sent qu'il y a une dynamique, qu'il y a des projets mm -hmm. qui sont, enfin, qui sont, qui vont se réaliser, quoi. D'accord. Est-ce que pour vous, ils m'ont créé un Est-ce que pour vous, ils quelque chose ici au niveau type document, genre CD, DVD euh... bah là, non. Ce que là, Ou si je vous avez je une suggestion, peut-être, euh... vous pouvez peut-être avoir une suggestion, bien sûr. Euh, bah non, parce que là, ça dépasse un peu ce que ce que j'imaginais. Il y a vraiment, euh... ouais, il y a vraiment tout. C'est très varié. Et j'ai pas encore. Euh j'ai pas encore emprunté, pas... là je... vraiment je découvre donc je trouve que mm -hmm. ça me semble complet quoi. Je vois pas. Mm. et dernière petite question Florentin je pense qu'il y a des questions en as des... tu dois avoir des questions euh... Florentin. juste je pose ma dernière question okay. Flo, et après ouais. je te laisse parler euh, est-ce que vous auriez envie de revenir ou pas ah bah là oui, quand on voit oui, euh, vu l'accueil euh, vu tout ce qu'il y a, les documents oui oui Là, je suis sûr, là, je suis en train de faire ma carte pour m'inscrire. Mmh. Je pense qu'on va prendre des, des documents, sûrement des livres pour les enfants. Et oui, oui j'ai l'intention de revenir régulièrement. Okay. Et je pense que là, ça leur plaît à eux aussi. Donc, bah euh... oui, c'est sûr, c'est mmh. moderne. Et puis en plus, il y a plein de choses qui sont proposées également pour les enfants. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas que les livres, il y a les jeux. Donc euh, mmh. là, on va faire un tour et je pense qu'on va repartir avec des documents. Et, ouais. et venir quotidiennement, enfin en tout cas régulièrement oui, à, bah à, oui. à la médiathèque. Mmh. Florentin, tu m'as rejoint. Et ouais, ouais je veux aussi te dire, euh, du coup, il y a aussi un, un coin bientôt pour manger là-bas. Euh, oui, alors. Disponible. Non mais <rire> oui, non mais oui, on peut. C'est important on peut, ce que dans les Oui, oui, c'est important de le préciser. L'espace qui est du coup situé juste à ma à ma droite, où il y a actuellement euh, tous les CD, euh, DVD, DVD voilà. Il euh, so, y aura une machine à café qui sera installée. Comme ça, ça fera vraiment un coin convivial, détente pour se poser. On pourra par exemple prendre le café et venir s'asseoir ici ou sur les sièges, les fauteuils où on est installé. Pour se détendre, parler, voilà. Ah, c'est un lieu vraiment vivant, par rapport à la bibliothèque euh, que ah, bon, j'ai connue, moi, quand j'étais petite. Ouais, oui, c'est euh, ça, voilà, ça, ça change vraiment. Ça va évoluer l'image Voilà, ça va changer un peu, voilà, l'image de la Ça l'image euh, voilà, ouais. des médiathèques et de tout ce voilà. qui peut être Du lieu très intellectuel, très... Euh, voilà, où c'est que carré, pour travailler, hein. que pour étudier. Et, euh, mmh. Là, il y a vraiment la notion de plaisir et de convivialité. Hein, okay. qui est là. Enfin, dès qu'on arrive, de toute façon, on la ressent. Le fait d'arriver directement, déjà, dans l'espace... Dans l'espace euh, avec les livres, voilà. Ouais. Ouais. Ouais. C'est vraiment chouette. Ok, Et ben ben je vous remercie okay. d'avoir répondu à la de question. Une dernière de ma part euh, oui. si on vous invitait à une émission oui. en euh, euh, bibliothèque de la UTV pour répondre à des questions, est-ce que vous viendrez euh, c'est pour un sondage Si j'ose, bah, si je ne si si suis pas trop timide, oui, pourquoi pas. Après, ça dépend le sujet aussi. Le sujet, que euh, euh, présenter par exemple euh, votre. Euh, Métier ou association, si vous en avez une euh, Je ne sais pas si c'est très intéressant ce que je fais actuellement, <rire> mais pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Ah, ok, merci. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Ouais, TV